Are you concerned about war fatigue? I mean, we're, we're sitting here and we're talking about this war, which has been raging since February 24th, which has claimed so many lives, but is now feeling more and more real to the European citizens because of the economic ramifications that this war is having. I think on, on an ideological emotional level, everybody, en uh, Europe, au moins prédominantement, exercent leur soutien. Mais... Vous sentiez une certaine fatigue de guerre en France et au-delà de Védérine Oui. Est-ce à vous Non, je ne pense pas. Je suis d'accord avec Zaki Haïdi qui a rappelé tout à l'heure l'effort énorme des Européens, contrairement à ce qui est dit en général. Et on est censé parler de l'avenir, hein pas de la conjoncture immédiate en théorie. Euh, donc moi j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que les Européens vont résister et je pense que Poutine ne peut pas gagner. Je pense que les Américains ne laisseront pas les Ukrainiens attaquer la Crimée. Je peux me tromper, mais enfin bon, c'est comme ça. Je pense que je crois plutôt à l'enlisement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au delà des inquiétudes immédiates, trop conjoncturelles. Euh, L'avenir se passe dans l'OTAN. Donc ça va dépendre des rapports de force au sein de l'OTAN, donc de la position américaine, donc de la position de Biden dans la hiérarchie numéro un. La... Enfin, numéro un, la politique intérieure, numéro deux, la Chine, numéro trois, les questions européennes. Donc ils ne laisseront pas Poutine gagner, mais ils ne se laisseront pas entraîner par les Européens dans une confrontation directe. Entre-temps, je ne crois pas que les Européens vont craquer, je pense qu'ils vont, ils vont résister, que même les Ukrainiens vont réussir à résister courageusement à la situation actuelle. Donc pour moi, il y a plus d'interrogations sur la suite, comment on va vraiment gérer la suite, et quelles seront les dissensions aux, prévisibles, déjà visibles, au sein de l'Alliance et de l'OTAN, mais je ne parle pas des opinions publiques. Les opinions sont sur la même ligne depuis le début. On ne peut pas laisser gagner Poutine, et on ne veut pas aller à la guerre avec la Russie. Alors c'est peut-être un peu confus, mais c'est la position dans toutes les opinions, ça. Et je, à mon avis, ça ne changera pas, donc je ne suis pas spécialement inquiet sur le, la question de la résistance des Européens.